Bonsoir Simedi, j'espère que vous allez bien alors une fois n'est pas coutume je vous fais une vidéo le soir voilà j'ai envie de vous faire une vidéo le soir sachant que ce week-end j'ai pas fait de, de tirage je voulais vous remercier pour euh, vos commentaires et surtout le, pour le fait que vous avez permis un petit peu de comprendre le dernier tirage que j'ai fait, dans lequel je parlais de problèmes d'alimentation et notamment le fait que notre alimentation elle est fortement changée et pas en bien et vous m'avez trouvé le texte euh, euh, par rapport à la Commission européenne, il me semble, hein, qui dit que bah, à partir euh, déjà du mois de janvier, euh, il y aurait des, des changements dans l'alimentation, notamment euh, des insectes, enfin, voilà, que les poissons allaient être pique-piqués. Enfin, bref, c'est effectivement, euh, vous pourrez regarder, hein, je ne savais pas du tout. Et en fait, apparemment, la décision a bien été prise. Euh, après la vidéo que j'ai faite, donc euh, j'ai dû capter l'information à ce moment-là, et donc elle est ressortie dans les cartes. Mais c'est vraiment grâce à vous, hein, grâce aux personnes qui ont été creusées un petit peu le sujet, que on a pu avoir confirmation que bah oui, on aura bien avoir des problèmes de nourriture, c'est-à-dire qu'il va vraiment falloir faire attention à ce qu'on mange parce que les insectes euh, ou les poissons, euh, bon, enfin bref, je ne crois pas que ce soit très bon pour nous. Bon, alors moi je voulais regarder. Un petit peu par rapport à cette question de nourriture. Euh, Qu'est-ce qu'ils veulent exactement avec ces histoires d'insectes-là Qu'est-ce qu'ils veulent nous faire faire euh, Qu'est-ce que ça cache tout ça quoi Donc là, on va rester sur les questions de nourriture. Voilà. À quoi rime ce projet En gros, c'est ça que je peux savoir. À quoi rime ce projet d'insectes farine Alors, il y, aura, il y aura des insectes dans la farine. Hein, donc, Il faudra vraiment se méfier. Hein dans les gâteaux, dans les barres de céréales, euh, dans euh, tout ce qui est, euh, vous savez, substitut de viande. Alors moi, j'en mange, hein, parce que je ne mange, mange pas de viande, donc je prends des steaks de soja, etc. Euh, voilà, entre autres, hein, donc euh, il y aura de la farine, euh, pardon, oui, de la farine d'insectes, des insectes un peu partout, et surtout dans le pain, puisqu'ils vont fermer nos... nos, nos, nos... Ah, bon je vais pas arrivé, ça. Ils vont fermer nos boulangeries, donc euh, le pain sera fait après, euh, de façon industrielle, vous voyez. Et on ne saura plus vraiment ce qu'on mange, quoi. Bon, alors, on voilà, va regarder tout ça. Donc, j'étais en train de me, de me concentrer. Alors, vous inquiétez pas, quand je perds mes mots, c'est que je suis partie. Voilà. Donc, <rire> c'est normal. Ne vous inquiétez pas. Je sais pas d'Alzheimer, c'est que c'est normal. Bon, alors, on se met dans un état un peu spécial hein, quand on fait de la voyance. Alors, les histoires de... Il y a une carte encore qui est coincée, là. Attendez, regarder ce que c'est. 9 de coupe. Ouais, ben, déjà, je peux vous dire qu'ils sont contents d'eux. Ils ont effectivement réussi à atteindre ce qu'ils voulaient. Alors, quand je dis « ils ben, », on peut éventuellement regarder qui se cache derrière ce projet. Hein. Mais les gens euh, qui, justement, euh, ont, ont mis au point ce texte de loi, il y a encore une autre carte derrière. Il y a une questions de contrat. Bon, c'est fini les cartes cachées, là. Hein, c'est bon. Alors, on peut y aller. Alors, il y a les questions de personnes âgées et les questions de prendre de la hauteur. Normalement, je tire cette carte-là avec Donald. Bon, Mais là, je ne pense pas que ce soit ça, n'est-ce pas <rire> Ce serait amusant s'il si avait quelque chose à voir là-dedans. Mais non, non, non, c'est une petite blague de ma part. Non, par contre, je vais remélanger un peu mes cartes. Parce que euh, voilà, ne pas que je vous prenne un tas qui euh, que j'ai déjà sorti la dernière fois. Il ne faut pas que je vous remette toujours les mêmes cartes. Alors, on va prendre un autre. Ok. Alors, les questions de nourriture. Est-ce que je parle des infos, s'il vous plaît Voilà. Alors, quand je dis « s'il vous plaît », je me parle à moi-même. Hein. Je ne fais pas de canalisation. Hein. Voilà. Si il y avait certains d'entre vous qui demandaient, peut-être les nouveaux abonnés. Euh, non. Je me connecte euh, à mon intuition, ce que j'appelle ma partie intuition. J'avais travaillé beaucoup en hypnose les dernières années. Et je me suis rajouté des parties euh, euh, à l'intérieur de moi, si vous voulez. Enfin, c'est un peu compliqué comme thème. Hein. Ce n'est pas le sujet d'aujourd'hui, d'ailleurs. Mais si on veut, on peut développer certaines parties de soi. Et donc, moi, j'avais essayé de développer ma partie intuition, parce qu'on en a tous. Hein. Voilà, donc c'est ma partie intuition que j'ai essayé de booster un peu. Bon, espérons qu'elle va s'exprimer ce soir. Alors, ma partie intuition... Bon, ben, oui, elle s'exprime bien, je trouve. Regardez qui c'est qui est derrière. Vous vouliez savoir qui est-ce qui se trouve derrière Ben, ce sont eux. Sauf que, quelque part, on le sait, quoi. Ce sont eux. Alors, c'est qui, eux Bonne question. Il y en a qui y croient, il y en a qui n'y croient pas. Euh, moi, j'y crois. De toute façon, en toute franchise, hein, et je vous le dis comme je le pense, vu les atrocités qui sont commises sur les enfants par rapport à certaines choses que l'on met dans des flacons, et je n'irai pas au-delà de ce que je suis en train de vous dire. Ces choses-là ne peuvent pas être faites par des humains. C'est impossible. Voilà. Donc ils sont derrière tout ça. Après, évidemment, il y a des humains qui ont perdu leur âme, mais à mon avis, euh, c'est que c'est qu'ils sont aussi en relation avec cela. Hein. Enfin bref. Je n'insiste pas. Alors. Ok. Euh, Qu'est-ce qu'on peut me dire sur ce fameux projet de nous faire manger de, donc des insectes et puis de faire pique-piquer les poissons Même les abeilles, vous vous rendez compte Non, mais si. C'est des malades. C'est des malades. Je vous dis. Voilà. Alors, je ne sais pas si j'ai fait un tirage en croix. Bon, ben, je ne sais pas pourquoi, d'ailleurs. On va peut-être les mettre euh, voilà, dans l'autre sens. Je fais un peu de place, pardon. Alors, qu'est-ce qu'on peut nous dire sur ce projet Bon, bah ce ne sont pas des bonnes choses. Non. Il y a un dragon. Ok. Ça, c'est le diable, là, normalement. Mais il y a une bonne sœur qui euh, l'a apprivoisée. Alors, je sais que c'est d'après euh, l'histoire d'une sainte. Je ne sais plus si c'est Sainte Ursule, Sainte Hippolyte ou je sais pas quoi. Mais il y avait l'histoire d'une sainte qui avait apprivoisé un dragon. Ah, Je sais plus, enfin ça me fait penser à ça en fait alors on va voir si on peut l'interpréter autrement c'est amusant quand même qu'on ait le dragon là il y a un truc qui escalade et là il y a euh, des histoires de mensonges d'accord, on va recouvrir hein. je vais faire un peu de place voilà alors, alors vous devriez bien voir les cartes hein. okay. je fais attention de les mettre vraiment dans le sens dans lequel enfin, avec lequel vous, vous pouvez voir les cartes je sais qu'il y a plein plein de personnes qui font les, les tirages de côté, mais euh, moi je vois rien. Donc j'aime pas quoi. Donc c'est pour ça que je trouve que c'est plus, euh, plus sympathique que vous voyez aussi les cartes que je tire. Comme ça, ça vous fait participer. Bon voilà. Ouais, ben bah, vous voyez. Hein. Là, encore le petit serpent. Donc, qu'est-ce qui se cache derrière On a la réponse, hein, c'est vraiment les, les reptiliens. Et leurs intentions ou euh, quel est le but de tout ça. Euh, pom, pom, pom, pom, pom. Alors, ça, c'est de la magie noire, normalement. Hein. Mais c'est aussi, vous voyez, un, un livre dans lequel on trouve des recettes donc, de magie noire, mais pour nuire. Hein. C'est vraiment pour nuire ou pour empoisonner. Hein. Et là, vous avez le serpent avec le caducé. Donc, il y a des questions vraiment de santé, d'ailleurs. On va aller approfondir. Bon, Alors, c'est qui ce dragon Alors, il y a un dragon et il y a une femme. Il y a une femme. Euh, c'est amusant, c'est presque l'inverse, en fait. Là, il y a le dragon, il y a une femme qui l'emmène. Ouais, ça peut encore faire vraiment penser au reptilien là. Et là, il y a un magicien qui a tout pouvoir sur quelqu'un de puissant c'est une femme. Curieux. Bon. Pour l'instant, j'ai pas d'idée. C'est un peu bizarre ces cartes-là. Qu'est-ce qu'on a ici Ah Ah, quand je fais Ah », c'est que je suis moi-même étonnée. Qu'il y ait des cartes qui sortent comme ça. Bah ben, oui, ok. La réponse à la question, c'est qu'ils veulent qu'on n'ait plus rien dans nos assiettes. Et donc, euh, faire en sorte qu'on n'ait pas le choix et qu'on accepte leur nourriture. Attention, parce que ça, ça va escalader, vous hein, voyez, on monte les marches. Alors, je ne veux pas vous faire peur, hein, parce que, je vous l'ai dit dix mille fois, on a d'autres solutions pour nous nourrir. Il faut simplement être prévoyant. Je vous renvoie encore sur ma communauté où j'ai posté il y a deux mois plein de vidéos pour comment faire des cultures chez soi et des machins et des trucs et tout ce que vous voulez. Il faut peut-être que je les regarde. Il y avait tellement de vidéos que je ne les ai pas toutes regardées. C'est impossible. Mais franchement, vous devriez trouver plein, plein, plein d'idées. Hein, D'accord Donc, ne paniquez pas si vous voyez cette carte-là. Là, je suis vraiment sur ce qu'ils veulent faire. C'est ça. Bon, ok. Là, je ne sais pas. Vraiment, Mais à mon avis, c'est des personnes puissantes. Des personnes puissantes, euh, toutes puissantes, qui se cachent derrière euh, ce projet. Alors, sous forme symbolique de dragon, évidemment, puisque le dragon, c'est un animal extrêmement puissant, mais aussi maléfique. Alors, ne euh, commencez pas à me dire qu'il y a des, des dragons qui sont bien ou qui ne sont pas bien. Enfin, bref. Hein. OK, j'ai lu aussi les histoires de dragons. Euh, donc, il y en a aussi qui sont maléfiques. Bon, et puis dans cette histoire, quand c'est des reptiliens, ils sont méchants. Voilà, parenthèse refermée. Mais vous voyez qu'il y a quelqu'un qui les utilise. Quelqu'un d'humain. Alors, des femmes. OK. Alors là, on a du fake. Ah bah c'est le fake. Hein. C'est facile à voir. Hein. Vous avez quelqu'un euh, derrière une pellicule. Donc, c'est du cinéma. Donc, du fake. Et c'est toujours par rapport à une empreinte. Alors moi, j'assimile cette carte-là à l'empreinte carbone. Voilà. Pourquoi Bah Parce que... <rire> Parce que j'ai décidé que ce serait ça. Bon. Non, parce que d'abord, il y a une empreinte. Qui est dans le... Donc, empreinte, empreinte. Hein. Et puis, parce qu'il y a une ville. Donc, empreinte laissée par une ville. Et puis, il y a le côté écolo. C'est l'empreinte carbone. Quoi. Voilà. Donc, il y a des histoires d'écologie là-dedans. Mais c'est du fake. Hein. Donc, ils doivent encore nous dire que... Euh... Ah, attendez. Je crois que c'est ça. Je me sens que je l'ai lu, en plus. ouais c'est ça. Que les, les, les troupeaux... ouais c'est ça. Les troupeaux... Euh produisent trop de carbone. Euh, ouais, ça doit être ça. Enfin, il y a une histoire de production. Trop de carbone. Trop, ça coûte trop cher, quoi, en fait. Et puis, il y a eu de la sécheresse, donc on ne peut pas nourrir les troupeaux. Euh, donc, on leur donne aussi euh, euh, des substituts. Mais ça vient d'Ukraine, c'est trop cher. Enfin, il y, y a tout un schmilblick. Tout ça pour dire que on ne peut plus produire de viande, par exemple. Et que du coup, eh bien... Il euh, y a aussi l'empreinte carbone et que du coup, donc on est obligé de de partir vers d'autres sources de nourriture, notamment tout ce qui est insectes. Il y a, y, a, y a tout ça à la fois. En tout cas, l'écologie intervient. Excusez-moi, les explications sont pas très bonnes de ma part. Mais quand je suis en voyance, j'ai plus de mal à raisonner. c'est La logique, elle, elle dégage un peu. C'est cerveau droit, cerveau gauche. Alors moi, je suis gauchère, donc mon cerveau droit, normalement, il est plus développé. Donc, j'ai plus d'intuition. Mais quand je suis partie en voyance, là, vraiment... C'est encore pire. Bon, enfin, bref. Vous lirez, hein, si vous voulez savoir. Mais en tout cas, les histoires d'insectes et de farine, et, euh, à base d'insectes et tout, c'est aussi en relation avec leur projet écolo. Voilà. Alors, bah, on va recouvrir encore. OK moi, ce qui m'étonne, c'est quand même, c'est que les, que les gens, ils vont accepter, quoi. Enfin, vous me direz, non, ça doit pas, ça doit pas m'étonner parce que quand on n'a plus rien à manger dans son assiette, on est prêt à manger n'importe quoi. Ouais. Mais enfin, c'est maintenant qu'il faudrait se révolter, quoi. Mais non. Alors, qu'est-ce qu'on a ici? Les choses qui ressortent euh, des vases, des choses qui remontent à la surface. Ouais, tout dépend de ce, tout dépend de si c'est bien ou si c'est pas bien, ça. Ah, j'ai le chat qui braille. Toffy, bien, viens. Voilà, je vous présente mon chat. J'ai une histoire aussi à ce sujet. Enfin, bref, ouais, ce pas le moment. Mais si vous entendez Fabien, où c'est lui hein Bon, alors là, il y a des choses qui ressortent, qui remontent à la surface. Ouais, on va regarder. Ici, qu'est-ce qu'on a On a un changement de monde. Ouais, donc ça pour moi, c'est les gens très, très, très puissants qui veulent absolument un changement de monde. Ouais. Et dedans, bah il y a des reptiliens, en tout cas des personnes extrêmement malfaisantes, mais extrêmement puissantes, qui sont aussi euh, sous contrôle. Qui sont sous contrôle. C'est curieux. Je mais... vous ai ce que j'étais en train de me dire. Je suis en train de me dire que c'est les personnes qui sont puissantes et sous contrôle ne sont pas forcément des humains. Oui, vous allez me dire, bah oui, m'a dit, puisque c'est un reptilien. Ouais, c'est vrai, mais ça peut même aller au-delà des reptiliens, quoi. Moi, je me demande s'il n'y a pas des forces ténébreuses, quoi. D'ailleurs, avec le livre ici, vous voyez, c'est bizarre. J'ai encore euh, rarement sorti cette carte-là. Et là, ça me fait vraiment penser à des... J'ai envie de dire des démons, quoi. Des, des, des trucs extrêmement malfaisants, mais vraiment très, très puissants. Et destructeurs, et vous voyez, il y a, il y a des personnes qui, qui.. Alors, religieuses, donc dans les histoires de SECTES, -E -E par exemple, qui ont ces, ces, ces êtres-là sous contrôle. Et là, vous avez un magicien avec une baguette. C'est difficile à voir sur la carte, je vous montre. Vous voyez Et avec la petite la baguette, ce magicien-là, il arrive à faire obéir. Alors, c'est une femme, mais en fait, c'est un océan, quoi. Donc il y a, il y a des gens. Il y, y a des gens qui sont non-humains derrière. Je vous, je vous dis ce qui, ce qui me vient à l'esprit. Après, euh, vous pourrez penser que je délire. Mais vous savez, maintenant, hein, avec tout ce qu'on a vu depuis trois ans, moi, je pense qu'on n'est pas au bout de nos surprises. Alors, ici, alors, il ici, y a l'ombre. Il y a aussi la peur. Il y a le lion. Il y a un double visage. OK. Bon, là, il faut que j'approfondisse. Mais, euh, a priori, vous voyez, le, le lion en plus, là, avec un petit cœur, il a l'air tout mignon, tout gentil. Et en fait, il y a quelque chose de maléfique derrière. Ouais, donc c'est ça. Donc, ils vont encore nous dire que euh, ça va être pour, encore pour notre bien, quoi. Et puis aussi, faire attention. Là, je suis plus sur les questions de... De substitut de nourriture, hein, Parce que là, il y a les assiettes vides. Et là, après, il y a les substituts de nourriture dont on est en train de parler, en fait, hein. Attention, c'est pas aussi innocent que ça en a l'air. Ouais. C'est ce que, c'est ça, en fait. C'est-à-dire, ce qui va remplacer le petit poids dans l'assiette, là. Ça va être des trucs. Mais attention, c'est pas aussi bon qu'on va bien vouloir nous le dire. C'est sans danger. C'est plein de protéines. Vous voyez le, le discours. Mais en fait, non. Il y a nettement avec cette carte-là, des choses mauvaises. Il faudra vraiment qu'on aille explorer ça. Alors ici, qu'est-ce qu'on a Ouais, bah la lune, elle s'est fait attraper. Hein. Ouais. Alors, comment comprendre cette carte-là bah, La lune, c'est la tristesse hein, dans cette carte-là. Elle s'est fait attraper, donc c'est aussi un piège. Bon, moi je, dis, moi, je vois que les gens vont se faire euh, piéger. Et que ben, c'est la fin des rêves, quoi. Parce que la lune, c'est les rêves. Hein. C'est la fin des rêves. Hein. C'est la tristesse aussi. La déprime. Ben oui. Ouais. Bon. Ben oui, c'est sympa. hein. sympa. Alors, on va regarder ce qui remonte ici à la surface. OK. On va essayer de savoir un peu ces gens-là. Qu'est-ce qu'ils nous veulent ou Enfin, bref. Ici, qu'est-ce qui pourrait être dangereux Parce que là, il y a vraiment quelque chose qui est caché. Et là, moi, j'y vois plutôt euh, les gens qui sont piégés, là, les gens qui vont croire, tous les bobards, hein, excusez-moi, mais c'est ça, hein. Voyez, qui vont croire le cinéma par rapport à l'empreinte que je vous ai expliquée, l'empreinte carbone, et euh, qui vont se faire piéger. Et on peut regarder. Bah, les gens, ils, ils vont plus savoir que, que faire, que, où aller, où aller faire leurs courses. Euh, ouais, ils vont être perdus, les gens, là. Ils vont être perplexes, ils vont être perdus. Ça va être un vrai labyrinthe bah ben oui, quoi quoi manger Moi, vous savez, quand je fais une course, je me demande si, mais qu'est-ce que je peux acheter maintenant On ne sait plus quoi manger. On ne sait plus. bah ben, ça va être ça. Et puis aussi, où trouver éventuellement les produits encore OK hein Où aller Parce qu'il y a aussi les, les, les produits qui vous manquaient. Donc, il y a, je sais que vous, à un moment donné, vous avez manqué de moutarde. bah ben, nous, on en avait plein. Donc, <rire> j'aurais pu vous en envoyer des pots, hein Enfin bref, mais il n'y aura pas que la moutarde et de choses. Et là, les gens vont se demander, bon, alors où est-ce que je peux aller chercher ça Où est-ce que je peux trouver ça Ouais, il y a beaucoup de perplexité. Mais c'est toujours pareil, c'est plus... Euh, c'est toujours les questions d'adaptation, quoi. Je vois toujours les gens tristes, ouais. Ils sont déprises, ils sont déprimés, ils sont, ils sont piégés. Mais ils s'adaptent. Ils mettent leurs lunettes, vous voyez Et ils cherchent un moyen de, de contourner le problème, mais ils ne se battent pas. Ils, non, ils ne se battent pas. Non, il s'adapte. Alors, vous allez dire, il y a une partie qui se bat. C'est vrai. Mais là, les gens qui se battent, c'est ceux qui, euh, qui vont perdre leur travail. quoi. Les autres, euh, pour l'instant, tant qu'il y a un travail, euh, ils s'adaptent. Bon, alors. Ah ouais, ah, ça, c'est curieux. Alors là, il y a une souris qui va être mangée. Alors, attendez. Un truc qui remonte à la surface. Et une souris... Qui va se faire manger. Donc, il y a bien une question de danger, là. Alors Espérons que la souris, ce soit pas nous. Hein. Il y a un danger. Moi, et là, j'y vois vraiment le, le fait euh, de ce qu'il y a dans, dans cette nourriture. Qui remonte quelque part au bout d'un certain temps. Alors, il y a des choses qui vont remonter à la surface. Alors, est-ce que c'est des choses qui vont être libérées euh, de, dans cette nourriture plus tard dans notre corps enfin je ne sais pas si je me fais bien comprendre si on mange ces, ces trucs là est-ce qu'il n'y a pas des choses à l'intérieur de nous qui finalement euh, bah, vont être euh, libérées une fois ingérées il ouais, faut me suivre et qui finalement ne sont pas bonnes je, je me demande hein, il y a un truc comme ça quand même hein. parce qu'il y a quand même celui-là là, hein, le serpent là, euh, et la magie noire donc, il euh, y a des trucs vraiment qui remontent, mais qui voyez qui sont cachés. Ouais, une fois que c'est avalé, il ben, y a des trucs qui sortent. Mmh, pas bon. Et donc, euh, dangereux. Ok, ici, alors là, c'est curieux. Il y a encore les questions d'orage ou de tonnerre. C'est curieux, hein. Et là, voilà, ouais, ça c'est plus nous, en fait. On hein, nous dit de nous accrocher, là. Ok, donc j'aurais peut-être pas d'autres informations. Il y a notre monde qui est en train de changer. Alors eux, ils veulent changer le monde. Notre monde est en train de changer, effectivement. Et nous, il faut qu'on s'ancre. Bon, ok. J'aurais pas d'autres informations sur ces gens-là, apparemment. Mais pour moi, ce sont des non-humains. Et je pense qu'il y en a certains qui font vraiment joujou, la magie noire, avec des forces infernales. C'est ça, en fait. Hein. De l'autre côté. c'est pas bon. Hein. On le retrouve encore ici avec le serpent. Bien, bien, enfin bien, façon de parler. Alors ici, qu'est-ce qu'on a Ouais, ouais, regardez, regardez cette carte là. Non mais elle est extraordinaire. On a l'ogre, mais c'est vraiment un ogre hein, qui s'apprête à dévorer les enfants. Donc il y a vraiment, vraiment des choses pas bonnes hein, au niveau de la nourriture. Ouais. Ok. Euh... Alors bon, on a compris que des... il y avait des choses qui étaient, à mon avis, potentiellement nocives. Dans cette, euh, ces histoires de, de substituts de nourriture, on va dire ça comme ça, hein, d'accord euh, Qui peuvent ensuite être libérés dans notre corps une fois qu'on les a ingérés. Bon. Ok. Donc, en, en d'autres termes, ça peut nous rendre malades, quoi. C'est ce que j'essaie de vous dire. Hein. Peut-être pas tout de suite, mais il y a un risque. Ici, c'est voulu par ben, hmm, par des entités infernales hein, qui euh, que, que l'on a appelées à l'aide. Pourquoi ben, Je peux pas vous dire. Hein. Ils sont là en tout cas. Ils ont. Ils se sont les alliés, pour moi, des, des malfaisants qui nous gouvernent. Hein. Ils doivent les, les aider à, à réaliser leurs projets. Ici, ben, on a bien les pénuries avec encore les questions de nourriture qui sont mauvaises. Et là, vous voyez, l'ogre qui s'apprête à manger les petits enfants. Donc, c'est vraiment, vraiment un danger. Bon. Alors, euh, quel est leur but à cela On va essayer de voir, si on peut trouver quand même. Qu'est-ce qu'ils veulent, finalement Alors là, qu'est-ce qu'ils veulent Il y a des questions de convoitise. Ouais. Il y a des questions de convoitise. Mais qu'est-ce qu'ils convoitent je vois pas trop non plus j'essaie de voir ce que ça peut être qu'est-ce qu'ils veulent exactement il y a les questions de plan ou d'intelligence ouais mais pourquoi est-ce qu'ils veulent est-ce qu'ils veulent ça ouais non je sais pas je vous le dis hein, ça sort pas Là, ça, ça me dit pas ce qu'ils veulent. Alors, toi, soit parce qu'ils ont des.. Euh, soit parce qu'ils ont des comment on appelle ça Des protections, voilà. Ce qui fait que j'arrive pas à accéder à ce qu'ils veulent. Je, je, je les ai déjà découverts ici. Hein, donc euh, C'est possible qu'ils se protègent au niveau de leur pensée ou de leur but. Hein, c est, c est, vous savez, ils sont, ils sont puissants. Parce que là, il y a autre chose après. Ça, c'est bien la convoitise. Mais après. Après, c'est autre chose. Ça repart sur autre chose. Ça, normalement, c'est la spiritualité. Ça, c'est quelqu'un d'intelligent. Et ça, c'est la protection des enfants. Donc, voyons, on repart sur autre chose. J'aimerais bien savoir quand même pourquoi est-ce qu'ils font tout ça. Mais euh, je vais voir si je peux sortir une autre carte. Attendez, je vais faire pause. Voilà, j'ai repris un paquet en main, je vais le remélanger. Alors, quel est le but de tout ça J'essaie vraiment de vraiment me concentrer. C'est surtout sur, sur cela, -là, là. Ouais. Cela et cela. Et, euh, ouais. et puis le serpent, là, qui est toujours là. Qu'est-ce qu'ils veulent exactement On va voir. Quelle est leur but alors voilà ce qu'ils veulent je vous montre la carte là on a quelqu'un qui est mort et qu'on cherche à ressusciter ouais donc c'est une expérience c'est l'expérience du docteur frankenstein hein. je vous montre voilà c'est une carte qui montre encore une fois euh, l'expérience de Dr Frankenstein. Ah, vous, vous avez tous lu Marie Shelley, enfin bon. Ok, donc il y a des questions de mort que l'on cherche à ranimer. Euh, C'est-à-dire... Je ne comprends pas bien, là. Là, vous voyez, les assiettes vides, encore. Les assiettes vides. Et on nous fait miroiter... Plein de bonnes choses. Alors, des sucreries pour les enfants. Donc, il y a bien... Alors là, il y a les questions de chantage ou d'attente. Et là, il y a les questions d'expérience de, scientifique. Alors, donc là, ça veut dire... Ah oui, alors attendez. Parce que cette carte-là, elle est, elle est quand même compliquée. Euh, parce qu'elle a elle me donne plein d'idées, si vous voulez. Elle, a, elle me donne plein, plein d'idées. C'est-à-dire que là, on tue des gens... Et on les ressuscite, mais ensuite, on les, on les a sous contrôle, quoi. Et en plus, il y a des questions de chantage, là. ou D'attente de nourriture. Donc, ça veut dire que, finalement, la prise de contrôle, et là, c'est une piraterie. Oui, bon, bah, ça, ça, on s'en doute. Ça, on s'en doute. C'est une traîtrise, ouais. Mais qu'est-ce qui se cache, là, derrière C'est toujours pareil. Il me dort. Il me, il me montre le futur. Là. Ah, j'ai du mal. Hein. J'ai du mal à, à savoir ce qu'ils veulent. Mais je sens que cette carte-là, elle est importante. Attendez, je vais essayer de prendre un autre jeu. Là, c'est... Euh, ça, c'est la, la guerre. Hein. Je vous explique. Je la sors tout le temps. Hein. Oui, il y en aura une. Bon, OK. Pas, pas de panique. Euh. De toute façon, pour moi... Euh il y a une porte de sortie. Bon, Je ne vais pas en parler dans cette vidéo, mais moi, c'est pas ça qui me tracasse. Alors, ici, il y a encore des questions de nourriture. Donc, on est bien dans le thème. Je ne vois pas ce qu'ils veulent faire. Il y a des questions de... Ah oui, mais c'est bien la mort. Hein. Attendez, parce qu'il y a deux, quand même deux fois. Ici, il y a la mort. Et ici, pareil, on a affaire à un cadavre et on le ressuscite. Qu'est-ce qu'ils veulent faire Et là, on n'est pas à sa place. On n'est pas à notre place. Alors ça, ça peut vouloir dire évidemment qu'ils veulent ben, nous, nous tuer. Dans un premier temps, ça, ça peut vouloir dire qu'ils veulent prendre le contrôle sur la nourriture pour nous faire faire ce qu'ils veulent. Mais ça, ça, c'est peut-être encore pire. Parce que ça, c'est nous tuer et nous ressusciter. Mais euh, après, ils ont le contrôle, quoi. Qu'est-ce qui se cache dans cette nourriture Ouais, ouais. puis, ils vont atteindre leur cible. Hein. Qu'est-ce que c'est que ce truc Bon, là, on me, ne pas, de ne pas on me dit de ne pas m'inquiéter. On me dit de ne pas m'inquiéter. Ouais, d'accord. Mais enfin, qu'est-ce qu'il y a dedans Alors, j'aurais pas le, le truc... Euh, mais il y a un truc dedans qui est très mauvais. Ça, je peux vous dire. Par contre, ce qu'ils me disent aussi, regardez, faire, at faire attention aux, enf aux enfants avec les gâteaux. Donc vérifiez bien sur le paquet de gâteaux. Euh, voilà, farine animale ou je ne sais pas quoi. Il y, y a des trucs spécifiques, normalement, pour dire qu'il y a des trucs d'insectes dedans. Là, il y, y a les enfants. Alors, est-ce qu'on va poser la question trop Est-ce que ça risque de nous rendre malades parce que là, quand même, j'ai la carte de la mort. Est-ce que ça peut nous rendre malades, leur truc Ouais, alors là, on nous dit qu'il faut nous protéger. Ouais, c'est-à-dire que là, ça peut être nos défenses immunitaires. J'adapte la carte, hein, OK Là, c'est nos défenses immunitaires qui vont être vraiment attaquées. OK Ouais, donc je vous dis, ce qu'il y a dedans, c'est pas bon, hein. Ouais, notre système immunitaire va être attaqué. Hein, nos petits soldats, vous savez, on a des petits soldats à l'intérieur de nous. Ouais. Donc oui, ça va être, ça va nous affaiblir. C'est ce que tu es en train de me dire, n'est-ce pas Oui, Ouais, ouais, absolument. C'est vraiment fait. C'est vraiment quelque chose qui va être fait pour abattre nos défenses immunitaires, d'une façon ou d'une autre. Est-ce que ça peut être pire que ça alors ça va venir voler quelque chose à l'intérieur de nous, ouais. C'est toujours pareil, hein. Ok, j'ai encore changé de paquet parce que là il sort un peu toujours les mêmes cartes. C'est vraiment vraiment, euh, c'est vraiment des mensonges. On peut demander aussi à la triade éventuellement, mais je pense qu'il est mangé. Bon, bref, on va continuer toujours les enfants. En fait, ils, ils ont ils ont vraiment euh, aussi ouais, ils veulent vraiment vraiment euh, agir par rapport aux enfants aussi, vous voyez, il y a danger ici. Avec ces histoires-là. Ouais, encore, encore et encore le ciseau. Ouais ouais, c'est des trucs qui vont faire mal. Hein. Bon, c'est je, je peux pas exactement vous dire ce qu'il y a dedans, mais ce dont je suis sûre à 100%, c'est que ce n'est pas bon pour la santé et qu'il faudra faire vraiment vraiment attention aux enfants. Pour moi, c'est un, une, une façon de tenir les gens sous chantage de nourriture. ou mangez ce qu'on vous donne, ou alors vous n'aurez rien dans votre assiette. Ouais. C'est les questions aussi, ben peut-être, d'en faire partir certains plus vite. Hein, parce qu'on a vu que ça avait ça allait affaiblir certainement euh, notre système euh, alors immunitaire, je sais pas, mais en tout cas, ça va attaquer quelque chose dans notre corps. Les enfants sont vraiment... Euh, impacté et euh, du coup j'avais sorti quoi et alors la pire c'est celle-ci moi ça me plaît pas du tout celle ci c'est une expérience quoi moi je me c'est pas tout simplement une expérience ouais en plus de, de ce que je vous ai dit bon ok voilà voilà donc euh, petit tirage éclair donc, qu'est-ce qu'on peut avoir comme conseil pour s'en sortir Parce que là, ça commence à devenir difficile. On va voir. Enfin, je me dire. Je vous ai déjà dit ce qu'il fallait faire, puisque j'ai posté plein de vidéos, mais enfin bon. Est-ce qu'on peut quand même avoir un conseil par rapport à cette nourriture Cette maléfique. Nourriture maléfique. Alors.. Il y a la question de provenance par rapport à quel pays. D'accord. Donc, il faudra regarder aussi de quel pays ça provient par rapport à la nourriture. Ouais, ça peut nous donner des indices. Alors, il y a les questions de sillage. Ok, ça laisse une trace. Ouais, d'accord. Ça, on a compris. Les questions, c'est ça le conseil que tu nous donnes, toi? <rire> là, il me parle d'autre chose. Hein. Ben, je vais vous dire un truc c'est que quand il y aura vraiment des pénuries et que euh, il y aura plus que ces trucs dégueulasses, excusez-moi, vraiment, c'est ça, hein, c'est un truc d'insectes et tout. bah euh, ben là, ça va mal se passer. Hein. Ouais. Ouais, ça va dégénérer. Je, je parle de pillage depuis tout à l'heure. Hein, je vous ai parlé de pillage. Bah, c'est bien c'est bien possible. Hein, c'est bien possible. Hein. Ouais, ouais, ouais. Vous voyez J'ai les marchés. Donc, à mon avis, il y a des gens qui vont pas accepter qu'il n'y ait plus rien dans les rayons, qu'il y a des trucs vraiment à base d'insectes. Il y en a qui vont aller chercher la nourriture, elle se trouve. Hein. La bonne nourriture, j'entends. Hein. Ouais. Voilà. Regardez. Ça sort. Je pas la peine de la, de la prendre, je m'arrêter là. Mais vous voyez, pour avoir de la bonne nourriture dans les insectes. Donc, ça veut dire que leur truc de, de saleté de nourriture, là, ça va non seulement entraîner certainement des, des problèmes de santé, mais aussi un problème de violence, parce qu'il y en a qui ne vont pas vouloir accepter ça et qui vont vouloir manger, continuer à manger correctement, quoi. Tout simplement. Hein. C'est ce que je vois. Bon, voilà. OK. Donc tirage éclair, donc euh, on va arrêter là parce que sinon ça va être un tirage long. <rire> et, et donc mes sciences, mes sciences. Hein. Je sais pas exactement quels sont les effets, mais avec la, la magie noire qui est sortie, et les drac, les euh, dire, les reptiliens et tout, c'est pas des bonnes choses. C'est pas fait pour notre bien. Vous avez vu, j'ai que des mauvaises cartes. Hein. Voilà. Donc mes sciences. Voilà. Ben on va regarder tout ça et puis je vous dis à bientôt. Au revoir.